Francesca et elle vient de nous annoncer qu'elle est enceinte. Voilà. Mais c'est de qui d'ailleurs, tu le sais Ah ben oui. Fatiguement, <rire> <rire> enfin. enfin bon, c'est furieux. Oui, d'accord. Parce que c'est un chanteur. Non, non, non, non, non, ah, du pas tout. Un Donc c'est. Ah, il s'appelle Steve Mann. Ah, bah oui, je, est, il est là depuis un moment. Dans, je le vois. Exact. Il, il est dans ta Tout maison. à fait. Mais nous, on ne sait pas parce qu'on n'a pas le droit de monter chez toi. Donc, on sait pas. Mais vous venez quand ah vous voulez prendre que, le thé. C'est pour ça que tu as abandonné le chat, le chapitre, que tu l'as laissé en bas. Pas <rire> du tout. Mais c'est dégoûtant et ce qu'il qu raconte. Qu il ne pas, et coup, il, mange, <rire> il mange, il mange, il mange, il n'arrête pas de manger. Oui, il est en train de devenir énorme. Il faut que j'approche vraiment. Oui, il est là. Oui. Ah oui, oui, on le voit, il est tout petit. Allez, Ça Je vais vous... Temps, il va se retirer, de temps. 33 jours. Hein. 33 jours. ouais 33 jours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a déjà une maternité à l'hôpital. Donc on va essayer mm. de, de... Je vais aménager un lit. Parce que pour l'instant, il y a la couveuse, mais il n'y a pas le lit. S'il est prématuré, on a une couveuse. Ça, c'est sûr. Ah, d'accord. Ouais, difficilement, ce sera prématuré. Pour <rire> bon, ça alors oui, le problème <rire> qui va se poser, c'est le problème du droit du sol, parce qu'on ne sait pas si on va accepter... Il faut que je change la constitution, alors, pour qu'il y ait le droit du sol. Pour il mm -hmm. y ait moyen, je ne sais pas quoi, moyen... Moyalénien Oui. Mo euh, mo une Moyalénienne et d'ailleurs, il, il peut être aussi estonien, puisqu'on a la nationalité estonienne maintenant, on est E-Estonie. Bon. Ah, ok. Mais je pas été chercher ma carte d'identité estonienne à l'ambassade d'Estonie. Je savais pas qu'il fallait la chercher à Paris, je croyais que je la recevais. Donc il faut déjà que j'aille la chercher. Voilà. Alors soit on va voir, ah, tu veux voir la maternité, sinon on y va, on va voir la maternité. Et on y va, on y va. Alors attends, je cours. parce que... Il y a une ambulance aussi, si tu as besoin qu'on vienne te chercher. Ah oui, on sait jamais. Hein, mais sauf que pour monter point. à ta maison. Ah non, j'ai un hélicoptère pour monter à ta maison, un hélicoptère de secours sur le toit de l'hôpital. Ok, mais euh, en fait, je pense que toi Patrick, tu a aucun problème, parce que je te donnais le droit hein, de t'approcher, d'enlever la sécurité. Ah oui, mais j'ose pas, parce que si, si j'étais venu juste au moment où tu concevais le bébé... En effet, oui, en effet. C'est pas bon. Ben... Hein. Oui. Ouais. Alors attends, c'est par là. Bien. Là, c'est la neurologie s'il y a un problème. D'accord. On passe par ici. Ah oui, la psychiatrie. Voilà, c'est là, le, regarde. Tout, hein. Là, c'est pour les bébés. C'est ce qu'on a... C'est la maternité. Mais pour l'instant, il n'y a mm -hmm. pas de lit, il n'y a rien. Il faudrait que je demande à un gynécologue de venir. Ouais. il faudra l'emménager voilà là c'est là, là où il y a les, la maternité il y a la oh c'est mignon comme tout oh que c'est joli le... Alors, ce que je peux faire c'est faire ah, aménager oui. une chambre ici avec vue sur mer ici, oh, oui. ah oui avec un lit on ah, la oui. ferme un petit peu avec des rideaux oui oui ce serait génial vraiment Voilà. Oui. formidable il bon, y a les urgences <rire> si jamais il y a un problème il y a la radio ici là il y a la radio Là il, y a, bon, là, il y a la clinique pour les, euh, pour les avatars 2 d okay. Donc ça, ça nous concerne. Euh, pas. On sort pas de narcissisme. <rire> Et là, il y a la chirurgie ici. Ici, on a la chirurgie. Si jamais vraiment il y a un gros problème. Ah ben, y a vraiment tout, hein si C'est génial. Hein? Ce ah ouais, ah ouais. ouais. Il y a même un brancard. Ah hein. ben, oui. Et ah, là, on peut aussi la chirurgie ah. esthétique, le dentiste. Et ah ben oui, reconstruction du ventre, ça peut aider. Voilà. En effet. Ben oui. mm -hmm. voilà. Ah tout ben tout. voilà, c'est formidable, on a trouvé ce qu'il faut, ben voilà. ça va, et tu, tu et peux aménager tout toit, ça. Sur le toit, j'ai un hélicoptère qui peut même, je crois, porter un brancard en dessous, c'est un, un hélicoptère de secours. Oui. Donc on peut même venir te chercher s'il y a un problème. Quoique si tu es à 3000 mètres, il va falloir un certain temps. En fait. voilà. Oui, 3005 même. Bon, là, là bah, ça, ça ne concerne pas. là. Du coup, tu n'as pas utilisé... Qu'est-ce euh... bon, que tu as eu le bébé Bon, après, quand il sera un peu ouais. plus grand, il pourra aller au cirque. Ah, c'est une fille. Oui, hein, ça, je sais. Oui, oui, c'est une fille. Ah, bon. Stéphanie. Bon, ça, c'est pratique, tu le sais déjà. Mais tu peux même changer d'avis ah, oui. au dernier moment, non Si tu as envie d'un garçon au dernier moment. Euh... Oui, mais non, on a choisi. Elle va nous la laisser après. On va se retrouver avec. Bah, en soucie, fait, j'aurais besoin. Euh, mais non, mais comme. Attends, mais pour, pour les concerts. Pour les concerts, elle va nous la laisser la en là. bas. Bah, Obligée, hein, il faudra bien qu'elle s'en occupe. Elle est où, Chappie On la mettra à côté du chat. Elle est où, Chappie Elle la fera devenir énorme. Ah bah si bah oui, C'est comme le chat. Je vais lui donner à manger comme pour le chat. Ah ouais, mais tout le temps. Parce ouais. qu'il va falloir s'en occuper après. Quand tu ne pourras pas aller à tous les concerts tout le temps. Hein. Bah ben ouais, je sais. Ah, ça. Ça je trouverai quelqu'un pour s'en occuper. Je suis sûre que Chappie, elle ne dira pas un nom euh, avec ah, le chat. Je ouais. sais pas. Hein, ah, Chappie Non ben, elle, va, elle va vite devenir plus grande que Chappie. Elle n'aura plus d'autorisation. Il y a des chances. Chappie. Il y a des chances. On va faire ouais, alors, sûrement. Bah, ben, on fera une petite fête, hein, ouais. Ben, il faudrait faire C sûr. un décor petite fille. Avec Yves-Marie. Oui, je ne sais pas s'il va tellement bah, apprécier la non, chose. Voilà, je ne sais pas, parce que le Père non, Marie, je ne sais pas s'il a le droit avec l'Église de baptiser un oui, Un avatar. avatar. Mmh. Mais pourquoi mmh. Je ne sais pas, faudra, je lui demande, je vais lui demander, mmh, mmh. On, ouais. je... on pourrait toujours lui demander, mais bon, il n'est pas dit que, hein, bah oui, <rire> que... que. Ça dépend, ça peut un être une cérémonie, de... ça peut être pas un baptême, mais une cérémonie de, de bénédiction de l'avatar. Ça, c'est possible. Ah, oui. parce que, parce oui. que preuve, François, que je m'en occupe. Maintenant, il bénit les portables et les tablettes pour, comme nouveaux outils. Ah bon C'est autrefois, on bénissait ah. les charrues, par exemple. Et maintenant, les gens oui, tout ont béni leurs charrues dans les églises. Donc, il, maintenant, ils oui, baptisent oui. les portables et les tablettes. Donc, et aussi... les voitures aussi, enfin, ils il il, Non, Ils ne pas. Ils il donnent il la bénédiction. Il, ils bénissent. voilà. Ils Donc, il la petite fille. et Elle a déjà un nom, en plus. Oui, Stéphanie. Ah ben, bravo. Ah oui elle est là. Mais est-ce qu'elle grossit non, automatiquement est... ou il faut que tu la fasses grossir toi Non, automatiquement. Non, non, ah, c'est automa euh... un ventre automatique Oui. Euh, oui oui, non. Euh, et... Oui, il fait tout tout seul en fait. Ah bon. ouais. Mais là on est qu'au début, hein, c'est tout petit, tout petit, tout petit, est pour ça. Euh, Ah non, il a parti à l'avatar. Ben, ah. Oui, évidemment, il a l'intelligence artificielle, on est sur Second Life, ouais, voilà, évidemment. En fait voit, voilà. Parce que là, il devient transparent, il n'y a plus d'effet, si tu veux. D'accord. Donc là, ça devient transparent, effectivement, on voit transparent. Un peu oui, comme on les, voit transparent. C'est portrait de la Vierge, on voit le, dans les tableaux de la mmh. classique, on voit l'enfant le, Jésus à travers le mmh. Ouais exact. On trouvé un magasin sur Second Life qui vend tout pour les maternités, pour les accouchements. Donc on va y aller avec Chappie. Mm -hmm. D'accord, ok. Voilà, là c'est un magasin apparemment. On est où d'ailleurs ici Je sais pas. C'est un magasin. Eux ils... ils fabriquent aussi ce truc de clinique. Mais je sais pas s'ils l'ont en démonstration ici. S'ils si, l'ont là-haut. Je vois, je prends crois... un Oui c'est ça. Ah, mais non pas en démonstration. J'achète. Voilà, j'ai acheté. En plus, c'est en mèche, c'est en... C'est pas mal, hein. Ça, j'ai tout, au moins. Bon, allez, vous chapitre. Voilà. Alors, moi, je vais installer la clinique, là-bas, à hein, la maternité. Et après, je lui mettrai des paravents, Faire la chambre. peut-être agrandir un peu la maternité par contre du coup donc il y a tout cher voilà cher j'ai un petit peu aménagé voilà et après je vais voir si je trouve des paravents on va essayer ce truc là ou là bon je sais pas si elle voudra se mettre là, je si pense ce qu'elle a besoin. Je ne suis pas sûr. Oula, oula, oula. Aïe aïe Pushing. Ah oui, c'est pas mal. Moi, hein. ouais, je vais me lever parce que ça va pas. Me lever. Bon. Voilà, on va essayer par contre, je trouverai un plus beau lit. Celui-là, ce sera juste pour l'écho. L'échographie. Par contre, il faut que je mette des murs de séparation.